Salut Dédé, j'espère que vous allez bien En tout cas, moi ça va nickel Allez Petite vidéo, non, c'est pas prévu avant avril Mais là j'en ai fait une en surprise euh, Mais voilà, je vais vous montrer L'installation d'un éco-piège Enfin, je vais vous montrer vite fait euh, Surtout, je vais remplacer un mauvais éco-piège De mauvaise qualité et surtout mal posé Voilà, donc je vous montre les, le mauvais éco-piège Et après je vous montre ce que moi j'ai fait Allez, à tout à l'heure Franchement, regardez-moi ce travail les dédés. Alors ça c'est les écopièges achetés dans le commerce. Vous voyez, c'est des écopièges qui ne tiennent pas vraiment. La mousse elle n'est pas de qualité. Euh, pff, après, des, des, des, des tendeurs, je ne sais même pas à quoi ils servent. Il regardez comment ça sert. Regardez-moi à quoi ils servent ça. C'est vraiment de la mauvaise qualité. Ce que vous achetez dans le commerce, à Laurent merlin, et trucs comme ça. Regardez, c'est trop trop serré. La poche, bon, c'est une poche classique. Hein. Euh, sauf que ben de mettre du terreau on met du, du, du pain à l'intérieur euh, voilà, bon. ça sert à rien du tout ça sert à rien du tout regardez ça moi ouais, c'est mal entretenu voilà un élastique ça sert beaucoup trop vous voyez ça se décolle voilà donc on va changer tout ça c'est fou hein bon voilà les dédés on est sur léco piège que j'ai posé un remplacement de l'autre vous voyez, quand même, il est beaucoup plus joli. Hein. Donc on va regarder ça de plus près. Donc la poche avec de la terre à l'intérieur. On ne voit pas trop, mais parce qu'il y a la, la buée, parce qu'il fait froid. La colorette avec le minimum des 2 cm d'écart de chaque côté, tout autour. Et l'ouverture principale qui est juste là, pour que les chenilles puissent descendre. Donc on voit que j'en ai posé un là Que j'en ai posé un là aussi Et j'en ai posé deux autres Un peu plus loin là-bas Et un là-bas Voici un piège posé Fin décembre Et regardez ce qu'il y a dedans Les chenilles Qui descendent on descend dans le petit trou, voilà. il faut y aller mais si on fait le tour ben... vous les voyez donc voilà, c'était juste pour vous montrer qu'un éco-piège c'est très bien on peut en acheter dans le commerce mais il faut savoir l'installer comme il faut le prendre de bonne qualité et surtout, il faut faire un entretien on ne pose pas un écho-piège juste comme ça et c'est fini. Au mois de juin, on enlève les poches, on se débarrasse des poches en les brûlant. Et après, au mois de décembre, on fait l'entretien de l'écopiège et on rajoute une nouvelle poche avec du terreau. J'espère que cette petite vidéo surprise vous a plu, ce n'était pas prévu. Je vous donne rendez-vous en avril et je vous fais plein de gros bisous. A bientôt les dédés. Quoi Tu pas abonné à Dédé Frelant